Bonjour à tous, nous allons voir comment au milieu des années 70, on pouvait programmer ces micro-ordinateurs personnels qui avaient ni écran ni clavier. Vous trouverez plusieurs émulateurs en lien sous la vidéo. Le premier sera l'Alter 8800, le deuxième un émulateur du processeur Intel 8080 qui est le processeur dans cette machine. Donc ce processeur était entre autres dans l'ordinateur IMSI 8080, que l'on peut apercevoir donc dans le film Wargames, que je vous conseille. Donc le 8080 fait partie des premiers processeurs de la société Intel. C'est un processeur 8 bits. Donc on a eu ensuite les processeurs 16 bits, 32 bits, 64 bits, et on retrouve là aujourd'hui les i3, i5, i7, etc. Alors, il ne s'agit pas ici de faire un cours complet sur l'assembleur, mais de voir à travers quelques exemples comment on pouvait programmer ces machines qui n'avaient ni écran ni clavier. Alors, il y a tout de même certaines choses à connaître, comme la notion de registre donc qui correspond à une mémoire que l'on a à l'intérieur du processeur. Donc La plus utilisée, c'est la lettre A qui correspond à l'accumulateur. Beaucoup d'opérations ne peuvent se faire que dans le registre A. Ensuite, donc, on a d'autres lettres, B, C, D, E, H, L. Alors, le processeur 8080 -80 a environ 80 instructions. Donc, une instruction, c'est par exemple additionner une valeur au registre A. Donc, voilà, on va écrire adi suivi d'un nombre, et ça va ajouter cette valeur dans le registre A. On peut, par exemple, aussi décrémenter donc, un des registres, donc enlever un donc ça, ça va être l'instruction DCR. Donc par exemple, ici, on nous dit, si on fait DCR suivi d'un registre, donc ce registre, ça peut être la lettre A, B, C, D, E, H, L ou M, et eh bien, ça va enlever 1 au registre. Alors, on pourra également faire des sauts. Donc ça, c'est intéressant quand on fait des tests. Par exemple, dire que si A est égal à 0, alors sauter à tel endroit, ou pour faire des boucles. Donc les instructions de saut commencent par la lettre « J »,« donc J » pour « jump », par exemple celle-ci, qui nous dit « vous pouvez faire un saut à une certaine adresse ». Donc Une adresse, ça va être un emplacement dans la mémoire qu'il faudra donc spécifier. Alors Avant de voir comment on programme un Alter 8800 qui n'a ni clavier ni écran, on va aller donc sur le site sim8085 qui simule un processeur 8085 donc qui est très proche d'un processeur 8080. Donc On va pouvoir rentrer un programme ici et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de la mémoire. Donc voilà le premier programme en langage assembleur qu'on va détailler. Et puis à gauche, on voit les différents registres, donc les différentes mémoires avec le A. Ensuite, donc B et C, donc on appelle ça ici une paire de registres. D et E vont ensemble, H et L vont ensemble. Et puis ça, ça correspond à l'endroit où va se lancer le programme. Donc là, pour tester, vous pouvez tranquillement donc taper cette commande-là, en dessous cette commande-là. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des espaces comme j'ai fait ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle une étiquette. Donc c'est pour faire par exemple ici une boucle. Donc on aura le début euh, ici de la boucle, et ensuite, jump, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, et on va retourner vers loop, donc on va retourner ici. Donc, que fait la première commande LXI Elle va charger, donc c'est le L de load, immédiatement, ça c'est le I, la valeur 80 dans la paire de registres HL. Donc, attention, il ne s'agit pas de 80 en tant que nombre en base 10, mais en base 16, donc en base hexadécimale. Donc là, je vous conseille d'afficher la console donc en faisant F12 si vous êtes avec Firefox et pour passer donc par exemple de 80 en hexadécimal à un nombre on va dire normal vous tapez parse int ensuite donc la valeur donc je vais la mettre entre guillemets 80 qui est écrit en base 16 donc on voit que ça correspond au nombre 128 donc 128 s'écrit 80 en base 16 Inversement, si vous voulez écrire un nombre, par exemple 128 en base 16, vous tapez entre parenthèses 128, vous fermez la parenthèse et vous faites « string Et là, vous précisez la base, donc je le veux en base 16, donc je tape 16 et je fais « entrer. Et il me dit que ça fait 80. Donc ça, c'est intéressant pour avoir, par exemple, un nombre en binaire. Donc là, il suffit de changer le 16 et de mettre 2. Entrée Et voilà comment s'écrit 128 en binaire. Alors la deuxième ligne permet de mettre l'accumulateur à 0. Donc ça, c'est une petite astuce avec XRA. XR, c'est XOR, donc c'est le OU exclusif. Donc là, en JavaScript, en dessous, le OU exclusif, c'est l'accent circonflexe. Donc quand vous faites 1 OU exclusif avec 1, ça fait 0. Et quand vous faites 0 avec 0, ça fait 0. Et quand les deux sont différents, eh bien, ça fait 1. Donc là, ça, ça signifie faire le OU exclusif entre A et A. Donc par exemple, on imagine que dans A, j'ai 12. Bah, si je fais 12 OU exclusif avec 12, je vais obtenir forcément 0. Tout va s'annuler. Donc ça, c'est une petite astuce pour mettre A égal à 0. Ensuite, on va incrémenter, donc augmenter de 1, le registre A. Donc ici, on aurait pu mettre un B, un C, etc. Donc c ça revient à dire que A est égal à A plus 1. Donc le point virgule qu'on voit là, c'est pour des commentaires. Hein. Donc c'est pour ça que ça, ça ne sert à rien de le taper. La commande, elle est là, ça c'est simplement euh, un peu en français. Donc on a mis 80 dans la paire de registres HL, on a initialisé A, et le début de la boucle, c'est dire que mon accumulateur, il va augmenter de 1. Ensuite, cette ligne-là, donc MOVE, ça va être pour mettre donc, un, une quantité à un endroit. Donc là, je veux mettre dans M la quantité A. Alors, qu'est-ce que c'est M M, ça correspond à l'adresse mémoire de la valeur HL. Donc si HL vaut 80, et eh bien ici, ça correspond à la mémoire qui est à la position 80. Donc 80, vous voyez ici, c'est 0, 1, 2, 3, donc le 8, il est là. Et ensuite, on lit les unités à cet endroit-là, donc de 0 jusqu'à f, puisqu'on est en hexadécimal. Donc le 0,80, il est là. C'est la valeur qui est là. Donc là, on dit qu'on va mettre A dans la euh, mémoire qui est euh, ici, à cet endroit-là. Ensuite, on va incrémenter H. Alors, cette écriture-là, INX avec H, il va incrémenter la paire de registres HL. Donc là, tout ça va augmenter de 1. Donc en fait, on ne sera plus en 80, mais on sera en 81. Et on va retourner à cet endroit-là. Donc il va à nouveau augmenter l'accumulateur de 1. Et il va mettre A à la position 81. Donc il ne va pas se mettre ici, il va se mettre à côté. Et on recommence comme ça. donc On voit que c'est une boucle infinie ici, puisqu'il n'y a pas d'arrêt. Donc on va euh, lancer le programme, donc là on fait « Assembler le programme ». Donc le message est vert, donc euh, tout va bien, donc, je vais supprimer ça. Et on va donc tranquillement, donc il ne faut pas cliquer là-dessus, puisque là, comme la boucle est infinie, on va avoir un petit problème, mais je vais le faire pas à pas. Donc je lance, Donc voilà, donc là, vous voyez que pour l'instant, tout est à zéro. Et si j'avance d'un euh, pas... Maintenant, dans HL, j'ai bien le 80. Ensuite, le A, là, il va bien être mis à 0. Donc les 0, 0, ça, c'est pour le A. Instruction suivante, c'était d'incrémenter le A. Donc le A est passé à 1. Et on arrive maintenant à mettre le A à, dans la mémoire, à la position où il y a HL, donc à la position 80. Donc normalement, il doit se passer quelque chose ici. Instruction suivante, on voit, il vient de mettre un 1 à cet endroit-là. On incrémente à shell, donc ça veut dire que lui doit passer à 81. Effectivement, il vient de passer à 81. Et on fait un saut pour revenir donc, au début de notre boucle. Le A augmente de 1. Donc maintenant, le A est à 2. Je mets A à la position donc, 81. Donc j'ai un 2 qui apparaît ici. Donc là, vous voyez comment, comment ça va continuer ici sans fin. Donc avec 3, avec 4, et, etc. Alors évidemment, vous devez vous demander comment on peut rentrer le programme que je viens de décrire sur cette machine, donc l'Alter 8800, où il n'y a que des interrupteurs. Donc là, vous voyez, quand j'appuie, l'interrupteur est vers le haut ou vers le bas. Alors pour ça, il va falloir convertir ce programme en langage binaire, qui est le seul langage compréhensible par un processeur, donc 8080. -80. Alors à la main, ce serait tout à fait possible, en utilisant le manuel que vous trouverez sous la vidéo, de savoir quel est le code binaire de LXI, suivi du H, suivi de 80, etc. Alors là, l'intérêt de ce site, c'est que le code, on va pouvoir le récupérer et le transformer en binaire. Donc j'agrandis la zone qui est en dessous, je vais supprimer ici ce qu'il y a dans la console. Je vais arrêter donc le programme précédent. Et je vais à nouveau compiler ce programme. Voilà, donc là on voit les différentes lignes. Donc un peu plus haut, je vois un tableau, donc ici, qui comporte 10 éléments. Donc si je regarde ce qu'il y a dedans, donc il y a euh, par exemple ici 33, 128, 0. Donc ça correspond au code des différentes instructions. Donc le LXI avec le H, ça, ça va être le code 33. Et le 128, 0, donc on retrouve le 128, Donc on avait dit tout à l'heure que 80 en hexadécimal, ça veut dire 128, donc on retrouve ici le 128. Et 0, donc ça c'est toujours pour cette ligne-là. Ensuite le 175, ça va être le code de cette instruction. Donc là on a bien les codes, sauf qu'ils ne sont pas écrits en binaire. Alors comment passer à du binaire Donc Je vais faire un clic droit sur cette ligne, et je vais stocker ce tableau comme une variable. Donc là, cette variable va s'appeler « temp0 ». Donc si je fais « Entrer », je retrouve bien mon tableau. Alors je ne veux pas en plus faire ici un cours de JavaScript, hein, donc vous pouvez taper sans, sans forcément trop comprendre ce que vous faites. Donc là, je vais prendre « temp0 » et je vais demander à « Convertir ». Donc ça, c'est l'instruction qui s'appelle « Map ». Donc toutes les valeurs, donc en clair, toutes les valeurs qui vont être dans ce tableau, Donc que je vais appeler « v », donc « égale supérieur et là, je vais pour l'instant taper juste « v.data ». Ça veut dire que pour toutes les valeurs qui sont dans ce, cette liste-là, je veux voir « v.data ». Donc si je fais « Entrer », je me retrouve avec à nouveau un tableau et vous voyez que j'ai bien uniquement les valeurs. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est que ces valeurs soient écrites en binaire. Donc, je vais reprendre la ligne précédente. Et on a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire « toString ». Et mettre la base, donc ici, en base 2. Donc les valeurs 33, 128, etc., je veux qu'elles soient converties en binaire. Donc je fais « Entrer ». Voilà, j'ai bien les différents codes binaires. Éventuellement, je peux les mettre les unes sous les autres. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, mais je vais le faire ici. Donc en utilisant « Join », donc je vais joindre tout ça avec des retours à la ligne. Donc « anti-slash n ». Là, j'ai mes 10 lignes d'instruction. Alors Ce qui serait peut-être plus sympathique, c'est de voir devant le numéro de la ligne. Ligne 0, ligne 1, ligne 2, etc. Alors ça, c'est tout à fait possible. Au lieu de marquer V ici, je vais mettre V, K. K, ça correspond au rang de l'élément dans le tableau. Donc K va être au début égal à 0, ensuite 1, etc. Donc là, je vais marquer K plus... Deux points, ça c'est juste pour faire la petite déco. Donc dire ligne 0, il y a ça, ligne 1, il y a ça. Donc si je fais Entrer, j'ai maintenant donc 0 jusqu'à 9. Donc j'ai bien mes 10 lignes. Je vais le copier et on va le coller dans le simulateur de l'Alter 8800. Donc là, je vais également afficher la console. Donc je vais faire un clic droit, examiner l'élément. Je vais ancrer la console du côté droit. Et donc je vais cliquer sur Console et je vais effacer les différents commentaires. Donc là, je vais faire « Coller ». Donc C'est simplement pour voir les instructions. Donc on démarre la machine. Donc là, on entend euh, le ventilo. Donc vous pouvez éventuellement couper le son. Bon, là, je vais laisser le, le son en arrière-plan. Alors, comment ça marche Donc ici, sur cette ligne-là, vous avez l'adresse mémoire dans le processeur. Donc nous, c'est l'adresse 0, adresse 1, adresse 2. Et on peut aller jusqu'à 65 000. Donc là, on a, euh, si on écrit en binaire avec euh, « Tout d'allumé », donc ici, en mettant tout vers le haut, on arrivera à un peu plus de 65 000. Et puis, la partie qui est là-haut, ça correspond à la valeur qui va être à cet endroit dans la mémoire. Donc par exemple, il faut avoir ici le 1 suivi de 4, 0 et 1 à la mémoire, donc à la position 0. Donc pour faire ça, alors là, je vais faire Reset pour me remettre au début. Donc je suis bien à la position 0, c'est-à-dire que tout les, les petites manettes sont, sont en bas et je vais taper donc 1 suivi de 4, 0 et encore un 1. Donc, euh, taper, c'est-à-dire en fait, je mets le curseur qui est là vers le haut 1, 2, 3, 4 et celui-ci vers le haut. D'accord Donc, là, je viens de faire ce qui est là et je vais déposer donc, deposit, donc je dépose cette instruction à l'emplacement 0. Ensuite, donc, pour faire celui-là. Donc j'abaisse la petite manette qui est là. On a dit qu'il y en avait 7 et il y a juste celle-là qui est euh, donc en position élevée. Donc ici, j'ai 3 et 3, 6 et un 7. Et donc je, je mets celle-là en haut. Et Je ne vais pas faire déposite, sinon si je fais déposit, il va le déposer à euh, l'adresse 0. Moi, je veux que ce soit à l'adresse 1. Donc il faut demander à déposer à la suivante. Donc Next. Donc voilà, je suis à l'adresse 1 et j'ai déposé cette instruction-là. Alors je vais un peu plus vite pour la suite, donc j'abaisse pour mettre 0, déposer suivant, ensuite il y en a 4, donc 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1, et je dépose au suivant. Donc on vérifie au fur et à mesure que c'est bon, donc ça c'est bien l'instruction qui est là. Alors, imaginons, on se trompe. Hein. Celui-là, c'est 4, 1 et 2, 0. Donc là, 0, 0. Alors, on imagine, j'oublie celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, et comme ça. Donc, je fais « Déposer » au suivant. Donc là, je suis bien à 4. Alors, comment je sais que je suis à 4 Là, ici, il faut lire en binaire. Donc ça, ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Donc là, je suis bien à 1, 2, 4. Donc, je suis bien ici. Je viens de déposer et je me rends compte que je me suis trompé. Il y en a 4 d'allumés, donc ça c'est bon, mais au lieu de mettre 0, 0, j'ai mis 0,1. Donc il suffit d'abaisser celui-là et de faire déposer. Et à ce moment-là, voilà, je viens d'éteindre le, le LED qui était ici. Alors je continue, donc je termine donc 3, ici 3, déposer suivant, déposer suivant. Donc l'instruction 7 correspond au code d'un saut. Donc ça c'est le saut ici qui est à la septième position. Donc 7, vous faites 1. Plus 2, plus 4, ça fait bien 7. Ensuite, on aura 1, 0, 0, qui est à la position 8. Et on termine par 0. J'ai tapé mon programme. Maintenant, vous vous rappelez, le programme, c'était mettre 0 à la position 80, mettre 1 à la position 81, ensuite 2, ensuite 3, etc. Donc, je vais aller regarder ce qu'il y a à la position donc 128. Hein, donc, 128 en décimale. Donc ça, ça fait... 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc il faut que j'aille regarder ce qu'il y a à cette position-là. Donc je lève donc, ce, ce petit curseur-là, et je vais demander à examiner ce qu'il y a actuellement dans cette mémoire. Donc là, il me dit « voilà, il, il y a ça ». Alors moi, je n'ai pas envie qu'il y ait quelque chose, je veux mettre à 0, Donc j'abaisse ça et je fais « déposer ». Donc vous voyez qu'à à l'adresse 128, je viens d'enlever ce qu'il y avait. Et ensuite, je vais faire pareil pour les autres. Donc je vais faire euh, next, next, next, next. Donc vous voyez, ça augmente ici. Donc je suis en train d'effacer finalement ce qu'il y a après la mémoire, euh, ici, 128. Je vais revenir au début du programme. Donc je vais faire reset. Donc voilà, là, je suis au début du programme. Je vous conseille d'aller euh, examiner rapidement est-ce que le code est bon. Donc là, vous faites examine. Donc là, on voit bien le 1. 0, 0, 0 et suivi du 1. Et ensuite, vous faites examiner le suivant. Donc là, j'ai bien le code qui est ici. Ensuite, il n'y a plus rien. Et voyez, vous passez comme ça, euh, rapidement, enfin rapidement ou pas, les différents les différents codes. Donc là, je suis ici. Et le 9e, ça fait bien 0. Donc je fais Reset. Maintenant, je vais donc lancer mon programme donc pas à pas. Hein, donc ça, c'est pour lancer... Euh, euh, sans, sans qu'il s'arrête. Hein. Mais le problème, c'est que comme on a une boucle infinie, ça, ça, peut, ça peut être un peu embêtant ici. Donc je vais faire Single Step. Donc, là, il nous dit qu'il est à la position 3. Donc il est arrivé à cet endroit-là. Single Step 4, 5, 6, 7. Donc là, on est, on est ici. Là, on arrive au saut. Et le saut, vous voyez, m'a ramené en 1, 0, 0. Donc il m'a ramené, en fait, à la position 4. On fait suivant, Hop, il revient à la position 4, on va le faire encore un tout petit peu, voilà, et je vais m'arrêter par exemple ici. Alors maintenant je vais retourner donc à la position 128 et je vais regarder ce qu'il y a dans les mémoires. Donc je fais examine, il me dit il y a 1 dans cette mémoire là, ça c'est normal, c'est l'accumulateur qui valait 1 et on, on avait demandé dans le programme à le mettre à la position 128. Je demande ce qu'il y a après, il me dit, moi j'ai mis 2, 1, 2. Ensuite, à la position suivante, il a mis 3, ensuite il a mis 4, 5, 6, 7, Et en fait il n'y a pas de 7 puisque j'ai arrêté mon programme, mais si on continuait, on aurait donc 7, 8, etc. qui apparaît. Donc le second programme que je vous propose va permettre de calculer la somme des entiers de 1 jusqu'à 300. Donc pour ça, on va utiliser la paire de registres HL que je vais mettre au début à 0. Et c'est dans cette paire de registres qu'on va calculer la somme. Ensuite, je vais utiliser donc la paire de registres BC pour mettre la valeur 300. Donc là, attention, la valeur 300 en hexadécimal, ça ne va pas s'écrire 300, mais ça va s'écrire ici 12C. Alors on peut vérifier. Si je mets entre parenthèses 300 et que je lui demande à le convertir en base 16 il m'écrit bien 12 c alors comment on va faire ça maintenant qu'on a initialisé nos variables c'est donc une boucle où à chaque fois on va rajouter donc la valeur bc donc bc au début ça va être 300 ensuite bc va diminuer de 1 donc 299 et on ajoutera à chaque fois à, euh, à la paire de registres hl donc pour ajouter donc à la paire de registres hl on utilise on utilise l'instruction qui s'appelle DAD, D -A -D. Donc si je fais DAD B, donc ça va ajouter le, la paire de registres ici B. Ensuite, pour décrémenter donc, BC, on utilise donc, DCX. Donc bien entendu, il faut avoir à côté de soi toutes les instructions. Donc il n'y en a que 80, donc on a quand même assez vite fait le tour. Donc pour pouvoir écrire ce type de programme. Alors maintenant donc, on a décrémenté le BC, je vais mettre la valeur de B dans A, et ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est arrivé à 0 Est-ce que à partir de 300, on a donc diminué à 299, etc., à quel moment je suis à 0 Alors comment je fais ça Eh bien je regarde donc dans BC le, ce qu'il y a dans B, et ensuite, donc ça c'est ce que j'ai mis ici, je regarde ce qu'il y a dans B, et ensuite, je vais faire un OU avec le C. Donc, imaginons, par exemple, que dans B, donc là, je vais mettre, par exemple, le 10, et dans C, il y a, par exemple, le 7. Si je fais un OU, ce qui s'écrit en JavaScript B, donc le, la barre verticale, donc pipe C, là, il me répond 15. Alors, vous voyez, ça paraît bizarre. Hein? On se dit 10 pipe 7 est égal à 15. Alors, pourquoi c'est parce que 10 s'écrit en binaire, donc 1 0 1 0, et 7 s'écrit 1 1 1, et si vous faites le OU, ça veut dire faux ou vrai, donc là pour les unités ça va faire un 1, ça va faire un vrai, 1 ou 1 ça va faire un 1, 1 ou 0 ça va faire un 1, et le 1 avec le 0 donc, qui est ici ça va faire euh, également un 1. Donc finalement, quand je fais les deux, ça va me faire un 1, 1, 1, 1, 4 fois. Et 1, 1, 1, 4 fois, c'est 15 en décimale. Donc l'astuce ici, c'est de dire que si à la fin j'obtiens 0, ça veut dire qu'il n'y avait que des 0 à cet endroit-là, et il n'y avait que des 0 à cet endroit-là. Vous voyez que s'il y en a un qui n'est pas nul, par exemple si je mets un 1 ou si je mets un 10, forcément ici ça ne peut pas faire 0. Donc là, pour savoir si B et C sont nuls, donc si je suis bien arrivé à 0, eh bien je, fais, je mets donc B dans l'accumulateur, et ensuite je fais C hors A. Et donc si le A est différent de 0, bah c'est que je n'ai pas terminé. Donc je fais, vous voyez, ça, ça veut dire jump si ce n'est pas 0. Donc je fais un saut si ce n'est pas 0, et je retourne à cet endroit-là donc je vais rajouter à nouveau BC dans HL, je vais diminuer BC, je regarde est-ce que BC est nul, si ce n'est pas le cas, on continue, et si c'est le cas, donc ça veut dire que j'ai fini, à ce moment-là, à l'adresse 80H, donc en fait à l'adresse qui est ici, donc à cet endroit-là, on va mettre le contenu de HL, donc ça, ça s'écrit comme ça, on va stocker HL à l'adresse 80, et on arrête le programme, donc là il y a bien une fin, pour ce programme-là, il n'est pas infini, donc avec HLT, donc ALT, et qui signifie fin. Alors on va le tester ici. Donc je vais compiler le programme. On peut commencer à le faire pas à pas. Donc H vaut 0. Donc là ici on a 0. Ensuite, on a mis 12C dans la paire de registres BC. Donc il est ici. Maintenant j'additionne dans HL BC Donc je me retrouve avec 12C à cet endroit là. Je mets B dans le registre A. Donc je me retrouve ici avec un 1, puisque le B est égal à 1. Je fais le OU, et on voit qu'en faisant le OU, ça ne fait pas 0. Donc si ça ne fait pas 0, vous voyez que ça ou ça, eh bien ça fait 2B, donc ça veut dire qu'on va continuer. Donc là, il revient à loop. Il va à nouveau faire la somme. Donc là, on voit un 2, 5, 7. On continue. Là, à nouveau... Le, quand on fait le OU, ça ne fait pas 0, donc on va retourner à cet endroit-là. Alors, je vais arrêter le programme, je vais remettre donc ici à 0, je compile et je vais demander à le lancer directement. Donc Je fais lancer, donc voilà, le programme est arrêté, et il a mis à la position donc, 80 et 81 un 5E et un B0. Alors, comment il faut comprendre ça donc le H de HL, ça veut dire « aïe », donc ça veut dire « O, et ça, ça veut dire « low », donc ça veut dire « bas ». Donc on a la partie haute et la partie basse. Donc là, on a la partie basse, et là, on a la partie haute. Donc si je demande à convertir, donc ce que je vois ici, donc la partie haute, c'est B0, donc je vais taper B0, et la partie basse, c'est 5E, qui est écrit actuellement en base 16. Donc si je fais « Entrer », ça fait 45150. Donc le nombre qui est là, en hexadécimal, ça veut dire 45 150. Alors quelle est la somme de 1 jusqu'à 300 Donc Vous connaissez peut-être la formule. 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n. La formule générale, c'est n fois celui d'après, donc n plus 1, divisé par 2. Donc si je fais 300 fois 301 divisé par 2, ça va me donner la somme 1 jusqu'à 300. Si je fais exécute, je trouve 45 150. Donc ce programme a bien trouvé la somme des 300 premiers entiers. Alors essayons d'écrire ce programme-là donc pour l'alter 8800. Donc je vais arrêter tout, je vais effacer la console. Je vais compiler à nouveau le programme. Donc là, c'est un programme qui va être un petit peu plus long. Voilà, il y a 17 lignes. Donc clic droit, je stocke comme une nouvelle variable, donc temp1. Je peux reprendre donc la ligne précédente. Donc ce n'est plus maintenant temp0, mais temp1. Et le reste ne bouge pas. Donc, je fais Entrer. Et j'ai les différents codes binaires à taper. Donc là, je fais Coller dans la console. Donc, je vais vous laisser euh, taper tranquillement ce programme. Moi Je vais aller euh, ici assez vite pour la vidéo. Donc, euh, je vais faire Reset pour revenir donc au début. Je tape le premier code, donc 1, 0, 0, 0, 0 et 1. Et je fais donc Déposer pour le premier. Et ensuite, je vais faire euh, euh, Next, Next, Next pour déposer les autres. Donc, ça fait... Rien, rien, 1, next, et je tape la suite. Donc j'arrive à la 16e instruction, next. Comme le résultat sera mis à l'adresse 128, je vais effacer ce qu'il y a actuellement en 128. Donc là, je vais en 128 examiner. Donc voilà, j'ai le 1 de tout à l'heure. Donc là, je vais mettre tout à zéro, je vais faire déposer donc j'efface ce qui est à l'adresse 128 et je vais effacer également à l'adresse 129 je fais reset rapidement donc vous faites examine et vous passez en revue donc les différentes lignes donc ligne 8 je me suis trompé j'ai mis 5 allumés alors qu'en fait il n'y en a que 4 donc je vais refaire 1, 2, 3, 4 et je fais déposer et je demande à examiner le suivant. Donc tout paraît correct. Je vais faire « Reset ». Je ne vais pas faire « Single Step » puisque je vais lancer le programme directement. Donc je fais « Run ». Donc là, il est à la ligne 17. Donc 16 plus 1, 17. Donc en fait, il est juste après. Il a terminé. Donc là, on va faire « Stop ». Alors je regarde maintenant ce qu'il y a à l'adresse 128. Donc je clique ici « Examine ». Donc je vois euh, ici ce, ce code binaire « qui correspond à la partie basse du nombre et euh, l'instruction d'après ça sera la partie haute du code binaire. Donc là je vais refaire examine pour avoir donc, la partie basse. Donc si j'essaie de le traduire, ça va faire parse int. Donc je commence par ici le, la partie basse, donc ça fait un 0, 1, donc 0, 1, ensuite 0, 1, 2, 3, 4 et 0. Donc ça c'est la partie basse. La partie haute donc elle est juste après. Donc je la mets devant, donc 1, 0, 1, 1, et 0, 0, 0, 0. Voilà, donc c'est ce nombre binaire qui, pour l'instant, est écrit en base 2, que je veux en nombre décimal. Donc je fais « Entrer » et je retrouve le 45150. Donc pour terminer cette première vidéo, je vous propose un petit exercice que je corrigerai donc dans la vidéo 2. C'est de mettre à l'adresse 128, un certain octet donc par exemple 1 1 1, 0, 1, 0, 0, 1. et le but c'est d'écrire donc en assembleur un programme qui va compter combien il y a de 1 donc dans votre euh, ici dans votre octet et le résultat sera affiché à la position 81 c'est à dire 129 donc juste après votre nombre donc là on verrait par exemple 1 0 1, qui signifie 5 en décimale et effectivement il y a un 2, 3, 4, 5, 1, dans votre octet. Voilà, bon courage et à bientôt